Il faut savoir que tous les marchands sont un peu comme des pêcheurs. Ils ne disent pas souvent la vérité. Donc, avoir l'information exacte est compliqué. Mais néanmoins, les bruits de couloir m'ont laissé entendre que, autant en archéologie, que dans les arts modernes, aussi même dans les objets du Moyen-Âge, il y a eu quelques très importantes ventes. « importantes signifie effectivement au-delà des 500 000, alors parfois même au-delà d'un million. Et l'objet le plus cher de la foire, alors j'ai n'ai malheureusement pas demandé le prix de tous les objets, mais je sais qu'il y avait notamment un chagall qui était autour de 3 millions d'euros. Il y avait en archéologie des pièces aussi de plusieurs millions d'euros. Je ne dis pas qu'elles trouvent amateur amateurs à la foire, mais en tout cas des grosses transactions se sont réalisées sur la foire.